Bonjour à tous, bienvenue à Lambal, je vous présente Eric de Presta Job. bonjour Eric. Bonjour Géry, bienvenue dans les Côtes d'Armor. Merci beaucoup. J'ai une mission à te proposer, de désosseur par heure à côté de Lambal, chez Carmenet. Eh bien écoute, mission acceptée. L'entreprise t'attend, je compte sur toi Géry. Bonjour. Bonjour Géry, bienvenue dans l'agroalimentaire. Eh bien écoute, merci, je vous présente Hervé, le responsable de l'atelier où je vous emmène bosser aujourd'hui. Alors Hervé, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On va te montrer les facettes de notre métier. Mais d'abord, Géry, il faut que tu t'équipes. Eh ben allez. hop. Bon, alors il paraît que tu recrutes beaucoup ici en ce moment. Oui, on recrute des pareurs, des désosseurs. Donc, euh... Et pourquoi On est en forte croissance Ouais. et puis on a, on a des besoins. On recrute tout profil. Super, ouais. parce que moi, tu sais, j'y connais rien du tout. Hein. On va te montrer comment okay. ça se passe. On va rencontrer Ludovic. Eh ben allez, on y va. C'est bien comme ça c'est pas mal <rire> C'est un bon début. <rire> j'ai boutonné mercredi et jeudi là, je crois. Allez, je suis d'accord. Donc on va se laver les mains d'abord. Bon alors c'est pas fini Hervé. Non, on va s'équiper. Bon, j'ai toujours rêvé d'être un chevalier servant, Hervé. Et donc euh, tu vas te servir. Allez. Tu m'adoubles. <rire> okay. voilà. Bon alors, tu as tout type de profil ici tu recrutes Oui, on, on a des boulangers, des cuisiniers, des pâtissiers, qui des veulent électriciens. Changer, des... Qui veulent changer de job. Ah, quoi. Oui. Donc ça, c'est pour pas se couper. Ça, c'est ce qui permet de se protéger. La sécurité est obligatoire. Sécurité avant tout. Avant tout. Allez, hop voilà. Ficelé comme un jambon, ça <rire> Et le tablier qui va bien pour être au top. Salut les amis Bonjour Ludovic, ça va Super On va où On va aller en pause là Ok Bon Ludovic, je suis ravi de découvrir ton métier, mais alors explique-moi en quoi il consiste au quotidien. Alors mon métier consiste à la finition des morceaux de viande. Donc -à -dire il y a cinq morceaux de viande. Le quasi, le nerveux, la noix, la sous-noix et la noix pâtissière. Donc, ah, des pâtisseries, ça me parle. Ouais, mais non, c'est tout à fait différent. <rire> okay. Et donc, du coup, mon métier consiste à, quand les morceaux arrivent devant moi, il faut que j'enlève le gras dur et que j'enlève les cartilages. C'est tout ce que j'ai à faire, étrier les morceaux de viande selon les, les, les catégories. Ok, alors moi, voilà. tu sais, j'y connais rien du tout, hein. j'ai jamais été bouché. Euh... Ah, oui. C'est pas grave. Ça tombe bien, moi non plus. Ah bon et, et pourtant, ton ça se passe très bien. Ah. Alors, moi, j'ai été poissonnier d'abord, où j'ai commencé, euh, j'y connaissais quasiment rien et j'ai tout appris sur le tas. Waouh Là, je viens d'arrêter il y a quelques mois où je me suis mis en intérim. Et là, je suis depuis trois mois ici euh, okay. où j'ai commencé la viande. Alors que je n'y connaissais rien du tout. Donc on t'a formé, c'est ça On m'a formé, ouais. Donc j'étais d'abord à un poste un peu plus facile. Là, je suis en train d'évoluer un peu. Donc il y a possibilité d'évoluer dans, dans ce métier. Parce donc, que euh... moi, tu sais, le coup de fourchette, je l'ai, mais pas encore le coup de couteau. Ouais. <rire> bah, le coup de couteau, après, faut hein. donc, il faut l'avoir. Donc ce qu'il faut, avoir, c'est coup de couteau, concentration et euh, bah, être sérieux, bien okay. carré. Après, ici, il y a une super bonne ambiance, que ce soit entre collègues, avec les chefs. Euh, on est solidaire. On est solidaire. Voilà, quand on a besoin d'aide, il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Et également les horaires. C'est-à-dire, tu bosses quand Alors, moi, je travaille le matin, de 5h30 à midi et demi. Et donc, on travaille du lundi au vendredi. Donc, on, le vendredi midi, tu en week-end Vendredi midi, on est en week-end. Sauf exception, on peut nous demander, sous volontariat, où on peut travailler le samedi. Okay. Mais on peut choisir aussi de travailler l'après-midi. Après, on peut s'arranger, il n'y a pas de souci. On peut faire aussi une semaine sur deux. Euh, et l'avantage, c'est qu'on bah, peut organiser notre vie par rapport à ça. Et ça, c'est très bien. Et le barbecue, c'est quand Bon, là, bah peut-être ce soir. <rire> Allez, on y va. Bon, les gars, merci beaucoup pour cette expérience. Eh ben, merci à toi. Moi, j'ai adoré. Bon, j'ai d'autres missions à remplir avec Job Box. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre Ludovic et Hervé. Postulez. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous.